Peuple congolais, je serai bref. Kabila veut se cramponner au pouvoir pour 30 ans. Qu'est-ce que cela veut dire Peuple congolais, n'a koyeb sabino boye na lingala. Botelema, lero yango yango. Dia mi bale. Yo mona wa pouvoir. Oh ya yo. Contribution ya yo po sonba masasi, masasi wana e bana kombeta yo na nzoto. Boye mayango ke toza na moini. Mais mon goût est à la République comme au Kabila. N'a équipe, n'a majorité. Il faut dire, ah oui, pour y aller, on peut se faire télémiter. On continue à pendant 30 ans. Merci.